Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts, et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors comment la prise de conscience va te faire changer, te faire évoluer, et derrière enlever des boulets, enlever des freins, et de pouvoir permettre d'être de plus en plus toi-même. Déjà, on dit prise de conscience, pourquoi Parce que quand on prend conscience, souvent schématiquement, on va dire que c'est le cortex préfrontal qui a capté quelque chose, paf. Et j'avais jamais vu les choses sous cet angle ce qui se passe as soit la partie haute du cerveau que on va dire la la partie système 2 soit la partie basse du cerveau la, la système 1 la partie basse système 1 le subconscient donc en dessous la conscience est la partie automatique ok et c'est aussi la partie animale alors cette partie là jusqu'à environ 12 14 ans eh bien euh, cette partie là elle est très ouverte puisque la conscience l'ego n'est pas encore très présent. Ce qui vient qu'on a une, une éponge à l'environnement. Et donc on, en fonction de l'éducation que l'on a eue, euh, l'éducation parentale, l'éducation aussi scolaire, eh bien on va développer certaines croyances en fonction d'une morale, d'accord Et en fonction de ça, alors eh bien on va dire ah ça c'est bien, ça c'est mal. Quand je suis altruiste c'est bien. Quand on est méchant c'est mal, par exemple. Ou alors si je suis seul c'est bien. Si je suis euh, accompagner c'est mal par exemple ou alors si je suis seul, c'est horrible et si je suis bien, et eh bien si je suis avec des gens, tout se passe bien. et du coup on va se créer des peurs qui vont faire qu'on va être en révolution. Ok on a deux choix dans la vie soit tu es en révolution et donc tu vas revivre le même type de personne, situation, circonstances, Soit tu es en évolution et là tu ne te poses pas de questions, il n'y a plus de bruit dans la tête, il n'y a pas d'espace mental, tu fais ce que tu as à faire sans te dire si c'est bien, si c'est mal, tu fais juste ça en fonction de toi, de qui tu es, sans embêter les gens autour de toi parce que de toute façon tu es dans le bien-être et tu n'as surtout pas envie d'embêter les autres, tu as envie de t'attaquer à des challenges qui t'inspirent, que ce soit sportif ou entrepreneurial. Et juste bah, te dépasser à travers ça. Ok, je vais l'exemple d'un homme que j'avais accompagné euh, qui faisait euh, de l'équitation et du coup c'était intéressant parce que à chaque fois, enfin intéressant pour moi, pour lui, ce coup c'était dans le mal-être. Pourquoi Parce que quand à chaque fois qu'il vivait un moment de solitude, et eh bien du coup c'était sa plus grosse peur. Pierre, mais moi je j'ai peur d'être seul et du coup c'était vraiment intéressant de voir ok quand est-ce que tu as vécu de la solitude étant petit Ah mais étant petit j'en ai vécu à ce moment là c'était juste horrible et d'ailleurs j'en ai revécu à un autre moment c'était horrible genre je me suis fait plaquer euh, des profs qui m'ont laissé de côté etc etc et donc il s'attirait le même type de circonstances jusqu'à temps qu'on connaît les lois universelles jusqu'à temps qu'il accepte une partie de soi et il commence à aimer soi. du coup à aimer cette partie là du coup on est parti on a pris les parties où il s'était senti seul, étant petit, et on a regardé les bénéfices de ces événements. « Mais Pierre, tu te rends compte, il n'y en a pas, et tout, ça m'a pourri la vie, etc. » Du coup, « Ok, quels étaient les bénéfices à ce moment-là quand tu t'es senti seul ?»« Ah bah tiens, je suis parti, j'ai rencontré des gens, ça m'a donné des opportunités de business, etc. »« Boum !» Et là, en fait, ah, grâce au fait que là, tu t'es senti seul à ce moment-là, et que tu t'es retrouvé seul, tu as pu rencontrer des gens et, et évoluer. « Oui, c'est ça. » Et donc, il a commencé à remarquer qu'à chaque fois qu'il avait perçu de la solitude alors derrière, il avait eu des bénéfices et que c'est grâce à ça qu'il était devenu qui il était. Et donc, en faisant ça, à chaque fois, lorsqu'il a pris conscience qu'à chaque fois qu'il avait un moment de solitude, eh bien, il avait des bénéfices derrière comme des inconvénients au même degré. Alors, poum Quand je lui ai dit « Ok, pense à ton angoisse maintenant », il fait « Bah, c'est bizarre en fait, c'est assez drôle même, c'est que quand je pense à la solitude, ça fait rien. » Donc, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y a eu un équilibre de perception entre... Les bénéfices que j'avais pas vus et les inconvénients que je voyais, alors boum, le système nerveux dans le corps a simplement lâché l'émotion et l'émotion ne vient plus entre guillemets, n'est plus imbriquée dans le corps. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une évolution et on arrête la révolution. Et c'est en ça que les prises de conscience vont pouvoir te faire changer de manière durable, dès que tu prends conscience qu'une chose a autant de bénéfices que d'inconvénients et que tu es vraiment avec la partie du cortex préfrontal plutôt que la partie animale, eh bien tu sors déjà dans un schéma qui est plutôt de masse en mode euh, ça c'est bien, et ça c'est mal, tu vois que tout à les deux, tout amène le soutien et le challenge juste pour ton évolution et que le but de la vie, c'est pas d'avoir seulement le plaisir, mais d'avoir, mais de grandir et d'évoluer et que pour évoluer, ton système nerveux a besoin et du soutien d'un côté et du challenge de l'autre. C'est juste que juste nous, dans notre dans notre époque à laquelle on vit aujourd'hui, on a perçu les choses qui nous challenge. Ça c'est lié à nos fonctionnements préhistoriques, les choses comme ils nous qui nous challenge comme mal, du coup on a dit c'est mal ça, et ce qui nous soutient comme bien. Sauf que ce qui te soutient va créer de la dépendance, ce qui te challenge va créer de l'indépendance, et si tu prends conscience de tous les événements que tu as eu dans la vie, que tu regardes à travers chaque chose que tu as vécu comme difficile, que tu t'autorises à voir tous les bénéfices, alors boum, tu vas voir que finalement les challenges étaient nécessaires. Pour ta croissance, et si tu les avais pas eu alors tu ne serais pas cette personne aujourd'hui. Je t'invite à vraiment ta, ta, analyser ta vie à la fin de cette vidéo et tu verras que, boum, à la fin, c'est bon, tu peux passer à autre chose, tu n'as rien à craindre, tu as juste à foncer vers ta mission, vers ce que tu aimes faire, aimer ce que tu fais et juste te développer en tant qu'être humain. Donc, voici pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.